Statue de glace Personne ne bouge Je t'ai vu bouger, Charlie euh... <rire> Ce matin, on est réunis ici pour faire un travail d'artiste. Vous allez être des artistes. Oui. Chacun va recevoir un cadre et vous allez vous promener dans la nature à la recherche de quelque chose que vous trouvez joli. Ça peut être au sol, peut-être une jolie trace d'animal. Ça peut être des branches empilées d'une façon bizarre. C'est à toi de trouver quelque chose que tu trouves joli. Et tu pourras utiliser une punaise pour attacher ton cadre à la branche ou à l'arbre. Super Votre cadre. Oh, Qu'est-ce que vous voyez C'est <rire> une belle œuvre d'art. Registre. Andy, est-ce que tu veux nous présenter ce que tu as trouvé Qu'est-ce que c'est C'est un objet perdu par un animal. Je pense que c'est quelque chose comme qui doit aller avec un animal. Je pense que ça doit être un lion noir, un écureuil noir. L'objet perdu. Objet perdu, superbe, j'aime ça. Merci, Andy. On a vu plein d'œuvres d'art. C'était tellement beau tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Waouh Attendez-moi